Coucou YouTube Je me retrouve avec Sacha, un kid de 9 ans qui est juste trop drôle. Je vous laisse découvrir la vidéo, on a passé un bon moment. Pensez à liker, commenter et abonnez-vous surtout. Peace. Hey Sacha, hello mm -hmm. How are you my friend mm -hmm. Tu viens de Marseille Sacha Ouais. Je peux vérifier que tu viens ouais. de Marseille avec une question Ouais vas-y. Paris Paris Non l'OM Ah C'est bon, tu viens bien de Marseille. Ouais c'est mon frère qui lâche en cul avec sa petite voix, tu sais. Paris, Paris En t'encule T'as quel âge Ah ça. ça. Oh, Comment euh, j'ai mes voir. Oh putain! T'as commencé il y a longtemps à jouer? Euh, ouais, y a à peu près un an, ouais. Tu regardais un peu Youtube, Twitch, tout ça, toi? Ouais, oh, ouais. Sérieux, tu regardes qui? Le drone est de Attends, mais tu joues PC? Bah, ouais. Hein? Oh. Tu joues quoi, toi Ouais, PS4, manette. Ah, ça va, tu te régales C'est bien Ouais, grave. Du coup, tu regardes qui, toi, sur Twitch ou YouTube Genre, Skyros, tu connais Ouais, ouais. Lui, oui. j'aime pas, pas trop. Ouais, il, il, en fait, il est super vieux, tu trouves pas Ouais, un petit... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le gars... Fais, fais attention, il y a des ennemis qui te sautent dessus, je crois. Wesh oui. Oh, le son, mon casque Ah, ça fait mal. T'as dit quoi Il <rire> y, y a des ennemis qui t'ont sauté dessus en hélicoptère. Ah, ils sont sur moi Wow. Et j'arrive maintenant dedans. En fait, je crois qu'on est en 1 contre 3 J'ai oublié de te le dire Enfin, en 2 contre 3 Ah ouais, alors Ouais, pas faux Ah ouais Ouais C'est vrai ouais. Oh non Fais là-haut Ouais, c'est bon, c'est bon, je recule Ok Un qui te relèche sur le côté Je t'aide Sur le toit, aussi Vers là-bas, euh, là. Fais-ce là. de me le faire, ça va être dur. Oh non, ils sont deux. Où ça Euh, derrière moi, là, en fait, euh, vers... Euh, là-bas, là, je crois que je les ai vus. Ouh Qu'est-ce qu'il là, lui Tue-le, tu le tue-le -le, tue Vas-y, tue-le Nice, bien joué, ça Derrière toi, y'en a un qui arrive j'ai plus de balles. A... T'inquiète, j'arrive Encore un Juste au-dessus de nous, ici. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il fait des meilleurs calls et il est meilleur que Norbis, ce gamin Mais moi, un. J'ai fait un spawn de chameau, c'est vraiment super. Reste en vie, je suis mort. Mais y'a plein de monde, y'a trop de monde. Et regarde, reste. Oh là, reste caché, reste caché. Vise un peu à droite. Là, si t'es si contre. Voilà, là, comme ça. Bouge pas, reste allongé, reste allongé. Oh non. Allez, la lapin Ah, c'est dommage. Tu veux qu'on s'en refasse une Ouais, on est en quelle classe à 9 ans, tu disais euh, moi, moi, mec, je, je suis en sémant. Et toi Moi, je suis euh, au lycée, là. En ouais, terminale. <rire> J'atterris avec toi. J'arrive. Mais viens de Du ciel, hein, je dirais. Ah, je claque. Butex. Utex. Mais merde Vas-y on fait celui qui fait le plus de kills Si si je croise quelqu'un vas-y Allez c'est parti Quoi toi ton, ton record de kills Tout seul je crois que c'est 31 31 Ouais ouais ouais Je suis à 14 moi C'est bien 14 Ah non c'est 33, ouais. 33 en fait Je te couvre Et merci. De rien la zone Tu connais euh, Gotaga, toi Je suis curieux. Ouais. Elle joue bien, hein ouais, grave. Je teste les, les connaissances des, en, euh, des enfants de 8 ans, du coup. Le mec s'appelait Mutex. Au début, je me suis demandé si c'était le vrai. Je crois que j'ai vraiment eu la réponse là, tu vois. C'est qui ton, euh, ton youtubeur euh, préféré, toi mais-y, tu connais Ouais, je connais euh... Ouais. Il... Il est super fort au sniper, lui, non Ouais, grave Et sinon, mon youtubeur euh, préféré euh, normal, c'est euh... Ah merde Ils sont contre moi Bah, je suis mort aussi Et mon youtubeur euh, préféré euh, normal, euh... Euh, Inox Qui ça euh, Inox Ah Inox Tag Inox Ah ben Inox euh, il représente une génération Vas-y ouvre ton téléphone Va sur Twitch Et tu as tapé un pseudo Je, je stream un peu de temps en temps Et, euh, et voilà tu vois et Là je suis en live Tu veux voir ça, Là, maintenant, ouais, ouais je te jure je suis en live là Non non Ah oui J'ai plus de batterie à la fin de la game, tu devrais en avoir. On gagne cette partie et on va voir, OK OK. Touché. OK, il est mort. Bien joué Par ça. est juste à côté, j'ai 5 balles. 5 ah, balles, a... les, les 5 balles qui sauvent la vie, les, les 5 balles. D'accord. Qui partent à côté, mais c'est bien tenté de la part du joueur français Sacha. Y'a un mec là qui... Hop, si on y va, il va vouloir nous offrir les 500 qui restent, je pense. T'as regarde. Il veut... Il voulait me les filer. Il est knock. Je mets une frappe Tu peux y aller, tu peux y aller. Je te couvre, je te couvre. Comment ça Tu t'es fait sauter Et je vois le pied d'un mec et j'ai une vision trouble. C'est pas genre le serveur euh... qui a. Je crois que le serveur il a craché. Le serve il a ouais. craché. Non, on avait gagné, on avait 5 kills déjà. Euh, on va où bon, va... Ici, regarde, je te mets. Te... saute ici, tu vas voir, c'est le meilleur endroit. Quoi Couteau électrique Quoi, Couteau électrique. Quoi Ah, il est pas long, gros Couteau électrique Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui Oh, fais gaffe Devant abandonne non. et ah, Non. j'arrive dans dans dans 6 secondes. On là. On m'appelle ne meurs jamais gros. Non. ne meurs jamais va sûrement mourir gros. Qu'est-ce que quoi Oh, qui veut le streamhack les gars Alors le Lyonnais, on a eu un problème en streamhackant, là Oh, j'ai une bonne arme C'est vrai Enfin une bonne arme J'ai une bonne arme Ouais, mais... Ils t'ont tué Non, non. J'arrive J'ai ouais, euh, deux morts. Ils sont deux. Bah, j'ai tué les deux, j'ai tué les deux. Let's go Ouais Mais il faut faire. Oh merde, merde, merde, merde Ils attendent sur le haut Cache-toi Mais merde okay. Oh, y a une type derrière Ah, mais ils sont aussi derrière Oh, y a plus de résurgence Oh non Ouais, mais je l'ai tué derrière. Donc, j'ai assez d'argent pour te réanimer. Parce ont... Non j'ai pas envie de mourir Je peux pas mourir alors que j'ai ces enfants oh, non avec non. moi Ah je suis bien je suis bien On est en 2v2v1 Par contre c'est vraiment pas le moment de mourir C'est pour ça qu'on doit pas mourir Il euh, y en a un qui a raté la cuisson des pâtes apparemment On avance on avance On est en 2 contre 2 Là c'est notre moment de gloire On essaie de pas descendre en fait On va essayer de garder j'ai glissé. Oh, capitaine, vous avez glissé. Oh là là, Sacha. Oh, mais il y a le gaz aussi. Euh... Tu... Ah, tu nous fais une Micheline, comme on dit dans le milieu. Hein. Ils sont dans cette maison. D'accord, Sacha, j'ai la ligne sur toi. Ils sortent pas de la maison. Est-ce que okay. t'es sûr de ça Non, ils sont pas du tout dans la maison. Non, ils étaient pas dedans, Sacha. J'ai pas de masque, à ça... gaz. C'est pas grave. T'inquiète, t'inquiète. Tu cours, là, ça va le faire. On va devoir rester en vie. Soit toi, tu peux aller les, les chasser. Genre, tu sautes là et tu vas essayer de les trouver. Et moi, je, je vais essayer de rester en vie grâce au stimulant, d'accord Que la force soit avec toi, Sacha. Oui, mais il y a ouais. un petit peu le gaz, en fait. Bon, ben n'y va pas, on reste là, d'accord On se serre les coudes. Si on meurt comme ça, ça sera la pire mort au monde. Je suis d'accord avec toi. Ah, Sacha, va, va te les faire, Sacha. Je crois en toi. Oh, okay, c'est bon. Je les ai trouvés. Oui, euh, -toi. Tu les as tués. Bien joué. Let's go. Moi, je, du coup, c'est t'avais raison, je suis un peu plus vieux parce que ben, j'ai 29 ans. Et mon métier, c'est euh, c'est comme youtubeur et streamer. Ah ouais Et il y a une compétition où il y avait 100 000 dollars à gagner. Il fallait être euh, le meilleur du lobby. Et je l'ai gagné, tu vois. Wow. Tu pourras dire à tes potes que t'as joué avec moi. Tu t'en souviendras. Et la prochaine fois, crée un compte Twitch. Je t'offrirai un, un sub avec grand plaisir. D'accord Ah oh ouais Merci T'es vraiment le boss